avec Alors aujourd'hui je vais vous montrer une alarme qui est vraiment vraiment intéressante là je l'ai ouverte hein. pour euh, la moto donc la cb650 r ou même toute autre moto hein. c'est une alarme donc voilà à pile hein. donc elle est euh, sans fil elle est euh, pas besoin de la raccorder à la batterie tout ça elle est à détection de mouvement par vibration c'est-à-dire que quand vous touchez la moto à peine vous la touchez vous la faites bouger ça va provoquer donc un euh, ça va indiquer à la, l'alarme la, la, la, donc quelqu'un est en train de toucher la moto ça sonne vous êtes c'est livré avec, Je livré avec donc, une télécommande donc pour activer ça c'est ça hein, vous voyez voilà là elle s'active et dès que vous voyez oui, à côté voilà donc, c'est une caméra donc, voilà, à mouvement, qui est extrêmement sensible. Donc, c'est pas les trucs chinois que d'habitude, parce que c'est chinois. Mais vous allez dire, ouais, mais autant c'est de la merde et tout. Non, non, <rire> c'est extrêmement sensible et ça fait un rafut de malade. Ça fait un rafut. Je crois que ça a plus de 100 décibels Moi, je le place sous la, le, le siège de la moto. Je vais vous montrer après comment je l'installe. Donc, alors, une fois que vous avez vos trois piles, moi, je prends des piles rechargeables. Comme ça, c'est plus facile. Parce que c'est vrai que le seul petit point négatif, c'est que ça bouffe de la pile. Ça va durer, on va dire... Euh, deux semaines hein, euh, d'utilisation de après ça commence à se, à se décharger. Donc je fixe le, le petit machin. Pour pouvoir l'enlever le, le, et, le, et le sortir de ma moto, moi je mets de la pâte à fixe. Comme ça, ça, ça, ça se colle bien et ça peut s'enlever facilement. Ou alors vous avez des petits interstices, vous pouvez mettre des colsons si vous le fixez par exemple droit sur la moto, peu importe où. Je vous déconseille de le mettre par contre de manière exposée à la pluie ou autre parce qu'ils disent que c'est étanche mais moi, moi j'y crois pas trop. Et, euh, et ça peut donc faire après ça faire des coups de dedans et ça, ça sera plus utilisable donc le mieux voilà à faire c'est de mettre avec de la pâte à fixe comme ça et de la mettre sous le ou, ou avec autre chose hein. c'est vendu avec des, des patchs collants mais à force d'enlever et de le sort de le mettre et de le sortir ça se colle plus. donc moi je fais comme ça je le mets ici je remets le siège, enfin je remets le capot de sel sur le siège, sur le capot de sel hop là donc vous avez remarqué c'est parfaitement invisible et quand vous voulez l'activer ça morte. on va entendre le petit bip, ça morte. et après, si je veux toucher la moto donc voilà vous avez vu, j'ai à peine touché, hein. je n'ai pas démarré la moto et je ne l'ai même pas euh, mis sur roue à la faire rouler, hein. j'ai simplement bougé à peine la béquille comme ça, ça c'était déjà actif, alors le prix de la, de la, de la de l'alarme en question, vous allez pas me croire, <rire> je crois que c'est dans les mêmes pas 12 euros. Donc c'est une alarme qui est extrêmement puissante, plus 100 décibels. Vous avez plusieurs modes d'alarme, vous pouvez choisir l'alarme que vous voulez écouter. Comme ça. Comme ça. Alors je vais comme ça par exemple. Vous avez un, un machin pour appuyer dessus, par si vous ne savez pas où, être, où égarer votre moto, par exemple, dans un parking, vous appuyez pour la faire sonner une fois. Euh, donc là, vous activez avec le numéro LE, et pour la désactiver, vous appuyez ici. Voilà. c'est l'idée avec une petite télécommande, très sympa. L'alarme, pour vous faire une idée, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent, ouais, mais le truc chinois, après, sur la durée, ça, ça, ça, ça tient bas. C'est ce qui est vrai, hein, la plupart du temps. Sauf que là, ça fait deux ans que je l'ai, et elle fonctionne impeccable. Je vous dis, le seul petit hic, le seul petit défaut, c'est qu'elle bouffe des piles. Donc prenez des piles rechargeables, c'est des toutes petites piles style comme ça, attendez. merde, ah, j'en ai pas là. Bon, bah, je vous ai montré, c'est les petites fines, hein. c'est pas les grosses, l'R5, c'est les, les plus petites, les fines. Euh, et puis voilà, c'est vraiment, vraiment intéressant, il y, y a ça, ça. Mis à part qu'on vous dit que ça bouffe un petit peu de piles, mais non, c'est pas, pas non plus la folie. Et avec ça, vous êtes tranquille, regardez, moi je vais fixer directement à ça. Ça c'est mon anti-vol de moto. Je l'ai fixé avec. Voilà, vous pouvez l'utiliser pour... Euh, si vous la mettez chez vous, euh, vous pouvez également l'utiliser par exemple même pour l'extérieur. Ça fonctionne impeccable. Euh, même s'il y a du vent, donc la moto, euh, tout ça, ça, ça c'est pas sensible au point de sonner pour un oui, pour un non. Ça aussi, il y en a certains qui ont demandé et vous avez raison. Non, non, il faut vraiment quand même bouger la moto. Mais il suffit, de, voilà, de la bouger un petit peu comme ça. Et je l'ai à, à peine décoller de la béquille comme ça. Tout de suite, elle se met à vibrer À ah, sonner, je veux dire. Il y a un premier euh, son. Qui, qui, a, qui affiche qui vous avez vu, ça sonne pas tout de suite le premier truc il dit attention ben ça je vais sonner si tu continues donc ça avertit la personne le voleur ou, ou autre que ça va sonner et après la deuxième fois ça sonne mais ce qui est pratique c'est que ça ne bouffe pas la batterie ça veut dire que même si ça venait à sonner sonner sonner toute une nuit un jour ça avait sonné toute une nuit parce que j'avais vu eu, euh, je l'avais sans doute bougé enfin, où il y avait quelque chose qui avait ou mon chat qui avait sauté dessus genre, <rire> qui avait trafiqué elle avait sonné et non c'était pas ça non c'était je sais plus mais bref c'était resté au moins 2-3 heures à sonner et Après, c'était moi qui me suis dit, mais attends, il y a un truc qui sonne dans le garage, et, euh, et voilà. Mais sinon, euh, c'est pas c'est Voilà, ça bouffe pas la batterie, ça va pas vous vider une batterie parce qu'il y, y a directement sa propre euh, pile. Voilà, c'est très intéressant, c'est vraiment bien. Donc, maintenant, je vais vous dire la, la suite des choses. Donc, dans les prochaines vidéos, <coughs> les tutos vont revenir. Alors, je vais vous faire un tuto pour changer ça. Les, euh, les, comme ça les, les trucs là, je ne sais pas comment on appelle ça les, euh, bah, les ouïes je quoi, de, de la moto euh, je vais les changer complètement les sortir, je vais vous montrer comment les sortir parce qu'il ne suffit pas de simplement de, les, de sortir les, les deux vis, il faut aussi déboîter tout l'ensemble il y a une façon de le faire en appuyant pour ne pas casser tout parce qu'elle est enfoncée par quatre griffes deux comme ça, deux, une comme ça, une comme ça dedans euh, ça, et alors ça sera un nouveau euh, ça ne sera cette, pas cette couleur exactement, ça sera un genre de couleur grise comme ça mais ça va, ça va dénoter, ça va faire joli parce que ça va faire du gris métallisé un autre gris, donc ça va faire double gris, ça va faire joli avec des aérations, il y aura des grosses aérations bien racing dessus, ça fait vraiment magnifique ça vient directement d'Aliexpress euh, Express toujours pareil, mais ceux qui l'ont acheté, ils ont dit c'est vraiment top ça fait vraiment un effet euh, racing encore plus donc on va ça va. ensuite un autre tuto où je vais vous montrer <cười> installer donc, un stabilisateur de de boîte de vitesse, donc c'est un gros, un, un gros une espèce de, de pièce qui va se mettre pour cacher tout ça. On va enlever cette petite griffe là en dessous à la place et ça va se stabiliser comme ça et ça sera fixé entre ça et ça. Une pièce spéciale, il paraît que ça permet de passer les vitesses mieux. La, la, la, la, la tige, donc la tige, vous voyez comme elle bouge, là. la tige ne bouge plus, elle reste parfaitement stable parce qu'elle rentre complètement dans un cylindre, ça protège mieux le joint, il est plus à l'air. Voilà, donc il y a ça, un tuto, après euh, une autre aussi, je vais, je vais changer donc ça, parce que je m'en suis lassé de ce gris-là, même s'il est très beau. Ai, je voudrais ça, nouveau, échanger là, ça, et en quatrième truc, j'ai aussi un appareil qui, euh, qui permet euh, de, de mieux nettoyer la chaîne. Alors c'est un appareil carrément qui se fixe au niveau de la, de la chaîne, avec deux tubes qui sont branchés pour que le produit anti, euh, pour pouvoir nettoyer la graisse, elle aille dedans il y a une autre qui récupère en dessous dans une bouteille pour pouvoir euh, partir enfin je ne sais pas quoi c'est de nos systèmes, c'est vraiment intéressant, je l'ai acheté c'est pas très cher non plus, c'est une trentaine d'euros donc voilà, donc alors, à peu près grosso modo 3-4 tutos euh, qui vont arriver les trucs des ouïes je les attends particulièrement, ça va faire vraiment beau avec des gros trucs d'aération comme ça au lieu que ça soit euh, plat sans rien, Oui, c'est pas très... Euh, Racine, hein, ça fait un peu vraiment lambda, quoi. Bon, donc là, là, il y aura vraiment des grosses rations. Ici, bien taillées dans la masse, ça va faire joli. Et ça va faire dénoter, quand je vous dis, il y aura deux couleurs de gris. Ça, là, c'est uniforme. c'est ça que je reproche un petit peu aussi, ça fait un peu trop uniforme. Oui, ça fait uniforme. Ouais, certains, disent que ça fait plus, ça fait joli. Mais moi, j'aime bien qu'il y a deux types de gris. Donc, ça sera ce gris-là. Le même gris, euh, ils appellent ça Gloss Silver mes poignées à l'arrière que j'ai reçu' vous voyez comme ça, cette couleur et cette couleur donc du réservoir. Voilà. Bon c'est euh, pratiquement pareil, hein, vous allez dire. Sauf que voilà, là c'est un peu plus un autre gris. mais ça fait ça fait un gris mat euh, brillant quoi. Enfin pas mat, c'est un gris brillant. Hein. Donc voilà. Et ça va ça fait magnifique, ça fait. Ça c'est une des, des pièces qu'ils ont qu'ils ont sorti sur Aliexpress et c'est vraiment bon c'est les deux caches valent une 30, 35 euros, c'est pas non plus donné, mais ça va, c'est pas trop cher non en plus. Fait. Donc voilà. Écoutez, je vous souhaite un bon ride. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous mettrai le lien pour commander le, la larve en dessous. Et à chaque fois que je ferai du nouveau tuto, je mettrai les liens pour commander les pièces. Hein. Les ouïes, tout ça, etc. Allez, ciao, ciao